Le marronnier d'Inde est reconnu pour favoriser la santé circulatoire comme celle du réseau hémorroïdaire. Découvrez un Très marron d'Inde Solution H. Ses actifs d'origine naturelle renforcent les vaisseaux sanguins des zones sensibles. L'original un Très marron d'Inde, au service du confort veineux depuis 70 ans.